L'évasion fiscale menace les fondements de nos démocraties et les Pandora Papers laisseront des traces durables au sein du Parlement européen. Je remarque l'absence de commentaires sur cette affaire de la part de certains groupes politiques, de l'extrême droite jusqu'aux libéraux, unis comme jamais pour éviter de froisser les riches, pris en flagrant délit de triche sur l'impôt, un aveu de complicité, partagé même par certains grands États. En France, par exemple, depuis des mois, le gouvernement fait les poches des pauvres et des personnes fragiles. Mais on évoque juste quelques sanctions contre les tricheurs démasqués. Une belle prime pour les malins qui ne sont pas encore fait prendre. Mais toujours rien pour éradiquer le problème à la racine. Alors, monsieur le commissaire, le représentant du Conseil, l'Union européenne doit être absolument exemplaire sur ce sujet nous attendons des actions fortes, rapides, avec portabilité au niveau mondial, via l'OCDE. En deux ans de présence au sein de ce Parlement, c'est la cinquième fois que je prends la parole dans cette enceinte à chaque scandale. Il est temps, il est temps de mettre fin à cette, à cette mascarade qui dure depuis si longtemps.